Bonsoir à tous. <rire> Bonjour. Je sais pas si ça marche. Est-ce que ça marche? Je suis perdue. Et je suis perdue. Ça marche ou pas Bonjour. Salut. <rire> Et je suis perdue, il m'a laissée toute seule. Je sais pas où c'est, qui, qui, comment on fait, qu'est-ce qui marche ou pas Ah ça marche Salut les... Bon, oh là, la vache ça va vite oh. <rire> Alors oui Je vous explique le contexte Oh la vache Mais ça va beaucoup trop vite les, les, le chat wow. Salut Vous avez vu mon t-shirt comme il est beau Il est horrible, il est en femme En fait il est pas là Oui parce que là donc Attendez je vais expliquer le contexte euh, Je pense que vous avez cramé Je suis au service de Michou Pendant 24 heures de moi je me suis je me, je me suis rendu compte que j'avais été à oh, mdr rapproche ton micro 1 hein j'ai pas de micro c'est ça le micro c'est ça le micro <rire> vous entendez ce que je ce que je dis ou pas et je ne comprends je sais pas comment ça marche les choses ok donc euh, soyez indulgent ok donc ah oui ok parfait très bien donc qu'est ce que je disais oui je suis exténuée euh, ai pas, je, la journée, c'est une catastrophe, c'est le seul moment, non il y a eu un truc avant, où ça va à peu près, ok Donc voilà, donc je suis en service pendant 24h, donc là faut que je live, parce que monsieur il a la flemme. Sauf qu'il faut que quelqu'un fasse son taf pour lui quand même. Et c'est qui qui fait le travail C'est Bibi. Donc voilà euh... Ah mais vous êtes beaucoup Pardon eh ben, je, je, je suis désolée, je vais hurler, je vais dire mais n'importe quoi. Oui oh, mais vous êtes complètement taré. Je pensais qu'il allait avoir 1000 personnes à tout péter. Bon. Euh, J'adore ton t-shirt Elsa. Ouais, bah voilà. Hein. Voilà. Vrai t-shirt. Euh, magnifique. Et du coup... Non, il est pas là. En fait, euh, donc, il m'a laissé là, dans le studio. Et il s'est barré. C'est-à-dire que... Donc, du coup, je vais essayer de jouer à des jeux. Enfin, je sais pas, vous me dites ce que vous voulez que je fasse. Parce que moi, je ne connais pas. Euh... Et je vais essayer de trouver comment ça marche. Mais je sais pas faire fonctionner. Je sais juste, pour changer de cam, m'expliquer vite fait... Mais il y a moyen que je fasse n'importe quoi, hein, d'accord Vous allez devoir m'aider, ok Vraiment. Je compte sur vous parce que sinon je suis mal. Ah oh, mais vous êtes trop mignon Ah par contre, alors attendez, il faut que je dise les noms, c'est ça J'ai jamais live de ma vie les gars. Elsa avec la EBF, on t'encourage. ah oh, vous êtes trop mignon la EBF qui est là Attends, Terre du 11, la motte. Merci, beaucoup, Terre du 11, la motte. Merci. Tuc dual, comme ça qu'on dit, Tuc dual. No robox, no lie. Nice Ox. <rire> je suis une catastrophe. Mets le chat en mode lent, ce sera sûrement plus simple. Bradiac. Comment qu'on fait Mets le chat en mode lent. Oh là là là là. Mode ralenti active. Bah il est déjà activé en fait. C'est juste, vous parlez beaucoup trop vite. Euh, ok, alors. On va essayer. Hein. Alors... Ok, ah c'est pour les jeux, d'accord. Fortnite. Alors j'ai jamais joué à Fortnite de ma vie. Hein. Donc si vous voulez que je joue à Fortnite, euh, en fait il m'a donné une manette. Sauf qu'elle est pas branchée. Et... Je sais pas où faut la brancher, donc voilà. Mais si vous voulez, hein, j'essaie de trouver. Vous entendez ce que je dis ou pas Oui Ok. Michou il est pas là, il m'a laissé toute seule et il m'a abandonné donc euh, j'avoue... Euh, j'avoue, je vais essayer de faire ce que je peux. Connexion excellente... Ah bah non, j'ai dit, je dis la merde, pardon. Salut Lenny yo Ouh là, là, là ça va vite. Salut Chewbacca, merci c'est gentil. À des... Non, à des jeux d'horreur. Mais vous voulez trop me faire vous aussi, déjà je passe une journée de merde et en plus vous voulez me faire jouer à des jeux d'horreur. Non, non, non, je joue pas à des jeux d'horreur ça dit quoi 60 ah 60 secondes vas-y ben, dites-moi ce que vous voulez que j'essaie ce que de que je lance si vous voulez mais euh, voilà le la minia a vraiment raison avec le aled <rire> aled oui oui bah voilà aled bah, ça, ça, ça, ça, ouais. non non non les jeux d'horreur non non non et je vous vois venir là pas de jeux d'horreur c'est quoi ton t-shirt c'est euh, michou mon t-shirt mais si vous voulez sous le qu'il les mette en vente et tout je le vendrai mon t-shirt si vous voulez y a pas de souci Coucou Elsa, comment vas-tu Ça va très bien. Rocket League, je connais pas les jeux. Among Us. Bon ça a l'air d'être beaucoup 60 secondes quand même. Vous voulez qu'on ait 60, 60 secondes La vache, je vais bégayer. Du coup je live une heure apparemment. Parce que tout, on me dit tout ce que je dois faire aujourd'hui donc je live une heure normalement. Donc voilà, vous voulez que je lance 60 secondes Oui Allez, hein, j'essaye. Alors attendez parce que je sais pas non plus comment on fait pour changer d'écran. Comme ça Ouais j'ai réussi Alors c'est quoi 60 secondes c'est ça Je suis désolée hein, je suis une catastrophe euh, 60 secondes Attends mais j'ai fait une story sur un site seul... Oulala là là là. Pourquoi on me demande un mot de passe <rire> Non mais il, il me met des trucs où il y a des mots de passe aussi Comment je fais <rire> C'est une catastrophe Je <rire> vais l'appeler déjà maintenant Non hein Attendez, je vais l'appeler parce que je... <rire> il me dit pas qu'il y a des mots de passe aussi, lui. C'est pas possible. Super Steph, merci beaucoup, courage à toi. Bah, il va, il va en falloir du courage, ouais. Attends, je l'appelle. Pourquoi sur... Oui, mais je lance 60 secondes et il me demande un mot de passe. Comment ça Bah, j'ai cliqué sur 60 secondes. Et hop, j'ai. Mais non, tu t'es trompé de truc là, y'a y a pas de mot de passe. Mais je te jure, j'ai appuyé sur 60 secondes, ça me fait ça. Mais attends, mais Elsa, Elsa, je rêve, je te laisse en live deux minutes et tu dois déjà m'appeler. Mais je. Je clique sur 60 secondes et il se passe rien. Non, je rigole, je t'ai envoyé le mot de passe, je t'ai envoyé le mot de passe. Ah Attends, mais alors attends, attends, parce que je suis perdue là. Mais ne le dis pas Ne le dis pas, fais, fais attention à ce que tu dis le reste de la journée, on verra. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas... Putain, mais j'ai même pas reçu son... Non, mais il abuse. Sérieux. Ah, on voit... Non, mais non. Euh... Leak le numéro. Ah hein Non, vous mentez. Il n'y a pas écrit. Il a pas écrit. Euh... Trop stylé tes lunettes. Ouais. C'est des lunettes de... De TikToker, il dit, Miguel. Donc voilà, euh, alors, j'ai toujours pas reçu de message, donc j'attends, hein, ah, ok, ok, non, j'ai de la merde, mais un Je vais essayer. <rire> il marche pas son mot de passe. Non mais attends, c'est abusé. Ah Ça y est, ça arrive. Ça arrive. Ton t-shirt... Ah purée, attendez, ça va trop vite. Euh, force à toi, elles avancent toi la prochaine. Ouais, bah oui, il va falloir... Oh Attendez, comment on fait pour lancer Ah Faut que je mette la caméra jeu Attendez. Cam plus jeu PC. Comme ça. Oh C'est bon, vous voyez Ça va être une catastrophe solaire. Hein, ah, mais il se passe quoi C'est quoi ce jeu Hein ah Mais c'est quoi tous ces trucs-là Alors attendez, j'ai jamais joué euh. Est-ce que Caillou peut m'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire à peu près? Oui, hein? Alors? Ouh là là là, là, là. Vous Voyez l'écran, magnifique! Alors, est-ce que appuie sur commencer? Oui, non mais les règles du jeu parce que quand ça commence, ça commence vite, non? Je fais ça? Mais faut pas que je fasse un truc? Ah. Euh, hein? Ok ça D'accord, entraînement. Je commence par l'entraînement ou pas Non Attends, attends. attends... Alors. Ouh là là là là Mais ça va si vite Apocalypse. Ok, apocalypse. Apocalypse. Sélectionner un personnage. Ted Dolores. Bah putain, ils ont une tête les deux. La peau, les pauvres, ils ont l'air d'être au bout de leur vie. Hein. Une difficulté, little boy, boy, fat man, tsar bomba. ou là là, là. Euh, On va commencer facile, hein, parce que je pense que sinon, euh... temps d'exploration, mais c'est quoi ça Temps d'exploration, 20 secondes, temps de collecte, 60 secondes, après, non, je suis réaliste, valise remplie. Hein hum Mais qu'est-ce que c'est, ça Ok, alors. Mets ton casque. Il faut un casque, ça Pourquoi je mets ça Oula, attendez, ça, un chat Attends, alors... Oh, j'avoue, ah mais... Ah oui, tu <rire> ouais, je m'entends, d'accord. Attendez, wesh, Elsa, pourquoi t'es là Bah oui, bah je suis obligée je, d'être je... là, c'est pas mon choix. Même si vous êtes bien gentil et j'aime bien vous parler, hein. Mais euh, Je suis obligée. Alors, qu'est-ce que vous dites Euh... Euh... Oulala, la vache elle joue à l'aide de, ses... bon, de ses connaissances. Clairement, c'est ce qui se passe. Euh, il. Ouh là, là, là, là, là, là, là, là. Attendez. Attendez. Quoi Oh là là. Vous voulez pas que je fasse un tutoriel avant Parce que là, je vais pas y arriver. Hein. Elsa, je vais te dire une blague. Vas-y, dis-moi une blague. Pas de soucis. Le casque à l'envers Ah oui, c'est vrai Il se met comme ça J'ai une casque à l'envers Là, c'est bon, il est dans le bon sens <rire> commence par le tutoriel Ok alors je commence par le tutoriel Alors attendez je reviens en arrière Est-ce que j'ai mis Est-ce que j'ai mis le cas dans le bon sens cette fois Tutoriel Ok j'ai fait le tutoriel Alors tutoriel C'est parti Entraînez-vous à récupérer tout ce dont Vous aurez besoin en cas d'apocalypse nucléaire Donc attends là c'est le jeu parce qu'il m'a expliqué vite fait Mais là, je vous avoue la dernière fois pendant le live j'ai dormi tout ce que j'avais Donc euh, voilà J'ai pas suivi de fou. Mais juste, je sais que t'es dans un bunker et... Il faut pas mourir, ce que j'ai compris. Donc, alors, alt f4, qu'est-ce que vous dites alt f4 Vous êtes en train de me dire de faire des conneries là. La vidéo sort quand Je sais pas, je crois qu'elle sort. Je sais pas si elle sort ce dimanche-là ou dimanche d'après ou dimanche encore d'après, j'avoue, je ne sais pas. Donc, commencez. C'est bon, est-ce que j'ai mis qu'elle dans le bon sens Oui Ok. Mais le micro, 1. Hein non Oui Non Oui ou non Mais vous saoulez Bon, oui. Cette fois, il est vraiment à l'envers. Mais vous saoulez Là, c'est bon Je reste comme ça. Tant pis si c'est à l'envers. Alors, tu t'aurais c'est parti. La radio. Restez au courant même après la fin du monde. Waouh OK. Bienvenue à l'entraînement incogn... À... Oh là, la vache. Oh la vache. Il m'a fait trop peur le son. Maintenez, ramassez pour passer le texte. Hum. Attends, quoi Je comprends rien. Continue d'avancer, mais comment j'avance Bien joué, il reste encore un peu d'espoir pour vous, après Il faut que je fasse quoi Je comprends rien. Je comprends pas. Attends, attends. Comment on récupère les choses Mais comment on ramasse Attendez, je comprends R. Ah J'ai fait quoi Ah Attends, je comprends rien. Comment je ramasse des choses Allez, au prochain X jaune Mais je sais pas où il est le X Ah Mais je comprends pas ce qui se passe. Comment je ramasse Je comprends rien. Comment on ramasse Quelqu'un sait comment on ramasse ouais. les choses Ah mais, mais, mais, mais arrête de tout taper, toi Pourquoi tu frappes tout Mais... Mais pourquoi vous me dites ALT F4 C'est pas ALT F4 c'est quoi ce bruit que j'entends Ah mais c'est la fille qui fait du klaxon. Trouvez l'emplacement dans le salon. Faites attention. Mais faites attention à quoi Je comprends. R. Attendez, attendez, attendez. On va se concentrer tous ensemble. Allez, au prochain x jeune. Je suis au X. Pas mal, mais ne vous le relâchez pas. Oui, mais je dois faire quoi Comment on ramasse Mais comment on ramasse Mais dites-moi comment on ramasse J'approche <rire> ton micro, c'est ça le micro Non mais arrêtez de me dire de faire la f 4 Trouve Timmy d'abord. Ah, faut que j'aille trouver Timmy. Fissa, Timmy vous attend. Fissa, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu Fissa. Trouvez Timmy, ok. Timmy, tu es où C'est pas Timmy, ça. Euh, Timmy c'est qui Je suppose que c'est un jeune garçon Ah mais c'était Timout Bah il est roux du coup Timmy Ah toi t'es Timmy Heureusement que vous connaissez votre maison euh, non, non. Mais je parie que les communistes La connaissent aussi Ah d'accord, ok. Euh, faut que je fasse quoi maintenant Ah mais arrête de Il casse tout Retrouvez Timmy Il sera le premier à découvrir la pluie Et bah Timmy vient là Et comment je te rattrape Timmy Ah faut que je clique N'oubliez pas les autres c'est vous qui décidez Des priorités je comprends euh, la soupe en surbrillance. Alors, la soupe. C'est où la soupe La soupe Là, il y a de la soupe. Bah, je peux pas récupérer celle-là J'ai laquelle Là, il y en a plein de la soupe. Ah, elle Hop De la soupe, très bon choix Chaque boîte peut nourrir une famille de 4 personnes pendant un jour, c'est tout Mais bah, il m'en faut beaucoup plus alors Et Pourquoi je peux pas les ramasser, elle Récupérer la bouteille d'eau en surbrillance. J'ai un chrono là parce que j'ai l'impression que je suis vraiment très long, très long quand même. Il n'y a pas de bouteille d'eau ici, bien sûr, ah, sinon ce serait trop facile. Mais il fait du bruit à chaque fois qu'il tape dans les murs. C'est pas possible d'être aussi peu discret. Ah, bouteille d'eau. Toujours pas Mais putain. Pardon. Bouteille d'eau. Alors. Ah, elle est là la bouteille d'eau. Ok. On aura assez d'eau comme ça. Mais on a un autre problème, petit. Ah. C'est quoi le problème vous ne pouvez pas transporter de, trop d'objets à la fois car chaque objet occupe au moins un emplacement. Déposez des objets au fur et à mesure dans l'abri pour pouvoir en ramasser d'autres. D'accord. Et l'abri, il est où Comment je dépose des objets C'est quoi l'abri Ah, c'est ça Ah Lorsque vous êtes devant la trappe, ah, je jette. Ah, je viens de balancer Timmy dans le trou là. On est d'accord C'est clairement ce qui vient de se passer. D'accord. Donc je fais quoi Vous avez amassé.. Euh, assembler de nourriture, d'eau, et vous avez même mis la main sur Timmy, d'accord Et donc maintenant bah, je quoi Mais arrêtez de me dire alt F4 J'ai bien compris qu'il fallait pas faire alt F4. Personne ne sait combien de temps récupérer une radio. Ok, on va chercher une radio. Une radio, une radio, une radio, une radio. Une radio. Oh, ça c'est ma femme, je suppose. Bonjour madame, mais elle est beaucoup plus grande que moi. Alors... Elle joue très, vraiment très mal du trombone, euh, cette jeune fille. Ah, une radio La radio Vous ne trouvez pas votre propre radio Mais ça va, ou oh, arrête de me juger, toi. Là. Hop là Alors, je pense que jeter la radio, quand même, elle je... a juste... Rien de mieux pour avoir des nouvelles du monde radioactif qui se trouve là-haut. Vous avez quelques secondes avant que la sirène ne retentisse pour explorer les environs. Mais attention, une fois que vous l'entendez, mieux vaut tout remballer. Ok. Alors, je veux quoi comme objet Je veux... Le fusil, ça peut servir, non Fusil. Ok. Mais comment je... Il vous laisse 60 secondes pour prendre tout ce dont vous avez besoin Oui non mais attends, attends, attends, je vais devoir faire quoi là Ah il me met le stress là Essayez Essayez de quoi Je comprends rien. je reste quoi 60 secondes pour récupérer Oh là là là là là là là là Rester à côté de l'abri Je comprends rien Récupérer 5 objets, oui bah ok j'ai compris Quoi oh Ok ok, la soupe Encore la soupe Hop, de l'eau Ok, ok, vite, tu, tu, tu, tu, tu, tu cours, je cours, je cours, je cours Faut que je prenne ma fille, peut-être Hop, ma fille Hop, un fusil Hop, un fusil Je veux pas poser le fusil, merde Un fusil Un fusil, je veux le fusil oh. Ma femme Hop, une valise, j'ai pas de place, mince L Abri, vite, hop Et là maintenant Valise, carte Je veux ça, pourquoi je peux pas le prendre Ah j'ai pas de passe oh. Ok. Une carte. Une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau, je veux une bouteille d'eau. Putain ah, mais grand fou. Ok. Je prends quoi d'autre Ça, un jeu. Ça peut servir. La soupe. Une bouteille d'eau. Ouais, une bouteille d'eau, une bouteille d'eau. Je veux la bouteille d'eau. Ah J'ai plus le temps C'est bon, c'est bon, c'est bon, je bouge plus. Ah, pardon. Je vous ai défoncé les oreilles, non Vous avez, vous savez déjà, mais... Vous avez, oula, vous savez déjà, désormais, récupérer ce dont vous avez besoin pour survivre. Mais ce on est terminé. On se retrouve au sous-sol pour l'entraînement à la survie. Rompez. Ok, rompez, d'accord. Ouais, hop là, dans l'abri. C'est pas Michou sur le cirque d'Alza Si, si, si, c'est le c'est Michou sur mon t-shirt, ouais, ouais. Il te faut plus de bouteilles J'avoue, je suis mal partie. Le kit médical Ah, j'ai pas pris ça. Ah, j'avoue, j'ai peut-être été un peu, un peu bêta, non Tu restes jusqu'à quelle heure Jusqu'à 18h30 Oh Bah disons ils ont l'air de tirer la tête. Hein. Ok. D'accord. Euh, tu as trouvé le... <rire> il faut que je fasse quoi là Timmy Ah oh, il y a une mouche. Viens à toi. Ok j'ai raté. Carte, comment tu t'appelles toi Marie Jane, ok. Enchantée, Ted. Et Dolores. J'ai de la soupe, c'est cool. Ah j'ai un carnet, j'avais pas compris le carnet. Euh, clique sur le livre. Ah oui, voilà, merci. Euh, Michou n'est pas là, parce qu'il m'a abandonné. Vous pouvez lui dire qu'il m'a abandonné. Donc, jour 1, vous avez réussi à atteindre, atteindre l'abri antiatomique. Magnifique, bravo à moi. Félicitations. Mais la menace plane toujours au-dessus de votre tête. Vous êtes ici avec ceux et ceux que vous avez amenés avec vous. Ah, j'aurais pu ne pas les emmener, en fait. J'aurais pu la jouer solo, carrément. Rien ni personne d'autre. Explorez et interagissez avec ceux qui vous entourent. Tant que votre journal de survie n'est pas ouvert... Vous pouvez toujours en apprendre... Ça, c'est mon journal de survie, je suppose. Vous pouvez toujours en apprendre plus sur votre abri et ses habitants. Mais chaque chose en son temps. Et il fait bader les lumières, là. Euh, mais chaque chose en son temps, vous devez commencer par rationner vos réserves d'eau et de nourriture. Je crois que j'ai pas pris d'eau, quasiment. Si vous ne mangez pas un minimum, vous pouvez mettre votre main à couper, que vous ne reverrez pas la lumière du jour. Vous pouvez décider, décider la vache, de distribuer vos ressources aux personnes de votre choix en cliquant sur la boîte ou la bouteille sous leur portrait. Ok. Vous pouvez aussi donner une ration de chaque en cliquant directement sur l'image du personnage. Baby bichette, ils vont manger de la soupe pendant longtemps, hein Ils ne pouvaient pas prendre des sandwiches. Euh, économisez vos réserves, mais gardez à l'esprit qu'un être humain ne peut pas survivre sans eau. Pour plus de 4 jours. 4 jours. On retient le chat, 4 jours. Si j'oublie, vous me dites. Il est méchant, il te laisse tout seul. Oui, il est méchant, ouais. Euh, ok. Économisez vos réserves. Et en ce qui concerne la nourriture, économiser c'est bien, manger c'est mieux. Oui, non, mais quand même, on va se calmer, hein, ça va. Sans nourriture, votre famille manquera de force et pourrait tomber malade. Ah, s'ils ne mangent pas, ils vont tomber malade. Ok. Quand bien même vous réussirez à les guérir, ils auront besoin d'encore plus de nourriture pour reprendre des forces. Ah oui, donc en fait, rationner c'est bien, mais s'ils mangent pas assez, ils vont tomber malade et ils vont avoir besoin d'encore plus de nourriture. Donc il faut qu'ils mangent mieux. On va dire. Ok. Très bien. Alors, la suite. Attribuons les rations. Attends, je comprends pas là. Il reste ça. Mais personne n'a besoin de manger là. Ouais, ça va. pas besoin de manger là. Je peux revenir en arrière, ok, si jamais... Oh, j'ai pris que deux bouteilles d'eau. Je, la... je suis mal, hein. je vais le barrer. Ok. Pour votre première journée ici, vous allez devoir apprendre à connaître votre nouvel environnement. Le bruit de la ventilation a de quoi vous rendre fou en un rien de temps sans autre distraction. C'est bien, j'ai pris un jeu d'échecs, non Reposez-vous, nous continuons demain. Bonne nuit. Ok. Ah bah le jour, 1, il est passé vite, hein, dis non Ok, jour 2. Hop, mon petit carnet. Bonjour les survivants, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. L'élite est assez confortable, bah, il n'y a pas l'air d'avoir de lit vraiment. Non, et eh bien il va falloir s'y faire parce qu'on dirait que vous allez passer un petit bout de temps ici. Le rassemblement est une étape obligatoire. Oh, elle a fait. Oh là là là là là là, mais vous. Hein Oh là là, mais vous allez trop vite. Ok, euh, étape obligatoire, une fois que ce sera fait, nous pourrons passer à la suite. J'ai votre attention, bien, écoutez, si vous restez ici longtemps, vous allez genre de commencer à manger quelques provisions. Tout peut vous être utile, mais l'eau est Non, non, non, ok, on a compris. Vous devez organiser, organiser une expédition la veille du départ. Ah, si je fais une, une expédition maintenant, ils partent demain. Ok. Aujourd'hui, on zappe les préparatifs et on envoie directement un courageux volontaire dehors. Tête va bien, il était calme ce matin. Mais peut-être c'est mon personnage... Il y a un truc de personnage euh, principal, non Le micro Elsa. Pourquoi le micro Qu'est-ce qu'il y a le micro Vous m'entendez pas bien Attendez. Je sais pas comment on fait. Vous m'entendez bien là ou pas Je faire de l'ASMR, tu sais. Rapproche ton micro. Et ils sont... Vous vous contre moi. C'est bon là Vous m'entendez bien ou pas Fais... Arrêtez de me dire de faire altf f 4 C'est bon, j'ai compris. Oui, vous m'entendez bien Ok. Ok. Ok, alors c'est parti. Non, euh, non, non, non, non, non, non, non. Ok, bon, ça, on a compris. Ted, il, il va bien. Marie-Jane a l'air d'aller. pourvu que ça dure. Bah, ça va, jour 2, Marie-Jane, quand même, hein. Oh. La vie est dure pour tous en ce moment, mais Dolores est de bonne humeur aujourd'hui. Ah, j'ai des petites, petites updates sur tout le monde, en fait. Timmy se porte comme un charme malgré des circonstances. Ah là là, Timmy, je t'aime bien. Alors, attribution des rations, ouais, ça va. De manger. Envoyer quelqu'un à la surface n'est pas une promenade de santé, sortir trop tôt ou sans masque à gaz. Oh, j'ai pas de masque à gaz? Relève de la mission suicide. Sortez malade, blessé ou déjà complètement fou et vous pouvez être sûr que vous ne reviendrez pas. Vous ne pouvez envoyer qu'une seule personne à la fois, cette fois-ci. J'envoie personne en expédition là, j'ai pas de masque à gaz. Hein? J'envoie quelqu'un ou pas? J'envoie? J'ai compris le principe, ouais, j'ai compris le principe. Non, si, vous n'êtes pas d'accord, là. Mettez-vous d'accord Oui, non, non, j'en vois pas. Ok. J'en vois pas. C'est quoi, ça Ah, c'est... Ah, oh d'accord, j'ai compris. Alors. Oh, là, il y a des musiques euh, cheloues. Ah, mais c'est déjà fini Ah, oh, mais ça va super vite, en fait. Oh, et Timmy, il est passé où Mais... Timmy, il est où ah J'ai envoyé quelqu'un à la surface moi-même. Ah, ah, mais il fallait que je le fasse, j'étais obligée. Ah bon d'accord, bon bah bon, en Timmy en fait. Hein. J'ai envoyé Timmy, mais qui c'est je, qui me parle Ne vous en faites pas, tout va bien se passer pendant l'entraînement en tout cas. Ok, Timmy est sorti de l'abri. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire s'il ne revient pas Ted a besoin d'eau vite. On est jour 3 c'est 4 jours. Besoin d'eau demain, il aura de l'eau demain. Demain, il aura de l'eau. La déshydratation de Marine. Jane, ah, j'ai l'impression qu'ils sont tous soifs quand même. Est-ce que je leur donne à boire Mary Jane, mutante sera. On verra. Dolores va y rester si elle ne boit pas. C'est quoi ça C'est un dessin un peu flippant. Je donne à manger ou pas Je donne à boire Non, je donne pas à boire Non Ok, non. Très bien. Ok Acclure les rations. Bah, Timmy, il est pas là. Oh, c'est terrible comme il est rayé. On dirait qu'il est mort. Alors... Je suis militaire ah mais c'est un militaire qui me parle très bien donc l'imagination et moi ça fait deux mais vous pourrez commencer par utiliser la vôtre imaginez le scénario suivant oh là là là le hamster de votre fils s'est retour... retrouvé oh là là je sais plus parler dans l'abri avec vous les enfants seront certainement très contents et vous aussi quel bonheur quand la nourriture vient à vous si vous aviez choix ah il me demande de manger le hamster des petits oh, si on a le choix est-ce qu'on mange un hamster il n'y a rien à manger sur un hamster? Non, on mange pas le hamster. On mange pas le hamster. Non. Non, on mange pas. On mange pas le hamster. On mange pas le hamster. On verra. Ah, j'ai pas de conséquences. C'est tout. Ta qualité est mauvaise. Ah, mais vraiment, à ce point-là Timmy, elle est toujours pas revenu. C'est normal <rire> Très bon choix. Vous allez pouvoir engraisser la bête. <rire> <rire> mon choix mon choix gentil s'est transformé en truc horrible Vous allez pouvoir engraisser la bête Pour avoir encore plus de viande Si vous veniez à manquer de soupe Le hamster deviendra peut-être votre seule source de nourriture Ok bénéf, en fait hein. On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe Ouais bon ok il faut que je leur donne à boire Ok j'ai compris vous allez boire Alors Oh la vache. Je donne à boire hein Ouais Allez on donne à boire on donne à boire, la suite. Vous pourrez parfois être amené à utiliser les objets que vous avez apportés. Mais j'ai rien apporté, moi. Il peut aussi arriver que vous n'ayez pas l'objet qui aurait pu vous sauver la mise. Ah. Vous devez donc faire attention à tout ce que vous décidez de prendre. N'oubliez pas que chaque objet peut vous servir. quallez vous faire aujourd'hui Nettoyer votre fusil, écouter la radio ou faire des ondes chinoises avec votre lampe torche euh, Bah vraiment, la lampe torche, ça sert à rien. Écouter la radio C'est bien écouter la radio. Au moins, on sait ce qui se passe. Vous en pensez quoi mais la qualité est mauvaise, mais comment ça la qualité est mauvaise Attendez, pourquoi la qualité est mauvaise La radio Ouais on est d'accord, la radio, hein. Allez la radio, parti. Elle me fait trop rire la musique, c'est ambiance western. Salut Arthur Coucou ah, ah, Timmy il est revenu Je croyais en lui. C'est vraiment l'entraînement. Le, le, Alors la radio est, oh là, est indispensable pour établir le contact avec l'armée. Et restez informés de toute menace qui pourrait planer sur vos têtes. Si vous avez de la chance, vous pourrez même écouter de la musique. Super. On était vraiment inquiet pour Timmy, mais il est revenu parmi nous aujourd'hui. Super. Bonne nouvelle tout le monde L'expédition est de retour. Lors des expéditions, vous pouvez récupérer des ressources supplémentaires. Vous pouvez aussi revenir avec des gros bobos. Ah bah super. Ou souffrir des radiations. Croyez-moi, il n'y a rien de pire. Il paraît que briller dans la nuit, c'est pas si drôle. Ah bah super. Que ça. Cette fois-ci, votre explorateur a été blessé. Ah Timmy Pardon, je crois qu'à chaque fois que je tape, ça, ça casse la caméra. Vous pourrez l'utiliser au moment du rationnement. Ah d'accord, ok. Ted n'a plus soif, Marie-Jean n'a plus soif. Ah, Timmy, il a soif de ouf. Donc on donne à boire à Timmy. Non. Je ne veux pas donner à toi, je donne à toi, je vais à toi. Euh, personne n'a faim, là. je donne à manger, je donne pas à manger. Personne n'a dit qu'ils avaient faim. On ne donne pas à manger. Est-ce que je donne à manger Dites-moi, dites-moi, oui. Non, je donne pas à manger. Non, je donne pas à manger, ok. Alors, euh, ah oui, il faut que je soigne Timmy aussi, mais j'ai pas de kit médic. Ah si, je l'ai. Je soigne Timmy Ouais, je soigne. Le kit médical, quand je m'en sers, il disparaît. Pas toute l'eau, non, non, non, j'en ai mis un. J'en ai mis une petite. Attends, faut que je réenlève tout ça, du coup. Le kit, je mets le kit Est-ce que je donne le kit Oui, ok, je donne le kit. Vous avez besoin d'au moins un adulte en vie pour survivre. Donc en gros, Ted ou... Dolores, ok Si vous envoyez votre dernier survivant à la surface, personne ne saura ce qu'il se passe dans l'abri et quand bien même il rentrerait, l'abri pourrait déjà appartenir à quelqu'un d'autre. Un bon cadenas bon peut le protéger, mais pour combien de temps Donc en gros, je récapitule. Il faut toujours au moins un adulte attendez, c'est là la caméra, non Oui c'est ça. Donc, il me faut toujours au moins un adulte non pas le kit, ah j'ai fait une connerie il faut pas mettre le kit Pas de kit Pas de kit, ah j'enlève le kit Ok j'enlève le kit, j'enlève le kit. Alors, donc, il faut que toujours au moins deux personnes, une qui reste dans l'abri, une qui part en expédition, et faut il faut qu'il y ait un adulte parmi les deux. J'ai compris. Quelle journée reposez-vous si vous avez survécu, vous avez une chance de sortir de ce trou à rat, mais je ne peux pas vous promettre quand. Bah super. C'est quoi ça Survivre à l'entraînement. Bah oui, je sais, j'aimerais bien. Allez, la suite. Jour 6 Ouais Oui, c'est la vidéo où j'obéis 24h à Michou. Oui, c'est ça. Et ben bah, voilà, ils ont l'air d'aller bien, touche ah oui Timmy, il a un plâtre J'avais pas vu, il a un plâtre et des petits bandages. Nous venons... Hein Nous venons d'envoyer quelqu'un à l'extérieur, mais réessayons tout à l'heure. La première fois, il faut simplement choisir un pauvre pigeon. Ah, oh, super. Un courageux volontaire. Plutôt un pauvre pigeon, j'ai l'impression. Cette fois-ci, vous pourrez également donner de l'équipement à votre aventurier. Ok, donc ils peuvent sortir avec des trucs. Nourrissez bien vos survivants et on se retrouve à l'entrée de l'abri. Timmy n'a plus soif, rien de nouveau pour Ted. Marie-Jane se sent en sécurité dans cet abri, c'est compréhensible, il a la taille d'un cercueil. Elle a du délire bizarre, Marie-Jane. Alors, s'il y avait quelque chose à dire sur Dolores, ce serait écrit ici. C'est horrible. <rire> c'est la pire phrase. Euh, personne à faim, j'ai l'impression. Personne à faim. Personne a... Rapproche ton micro. Mais c'est pas possible, le, le micro je vais l'avoir dans la bouche à la fin, c'est pas possible, vous voulez que je fasse de la SMR, en fait la qualité est très mauvaise. Non mais attendez, vous rigolez. Michou, t'a fait subir des choses pendant le 24 heures il m'a fait faire de... Mais vous avez vu, il m'a fait faire un TikTok déjà. C'est quel enfer, j'ai dû faire un TikTok, c je déteste ça. j'admire je... tous les gens qui font des TikTok. Oh, mais non, je veux pas leur donner à manger à tous, vous êtes fous. Tous les gens qui font des TikTok, en vrai vous êtes trop fort, moi je suis pas du tout à l'aise pour faire ça. Alors, je donne à manger ou pas Le micro est parfait. Ah mais voilà, mais bon, c'est bon, très bien, ok. Donner à manger le jour 10. Ah, le jour 10, ok, bon, on a le temps. Alors, <rire> j'ai rien pour emmener, j'ai rien pris à emporter, hein, ah, mais tout peut être utile à la surface et certains objets augmentent en même temps les sens de survie de votre explorateur. Vous avez une valise, elle est très pratique. Ramasser quelque chose, mais je peux rien ramasser, j'ai que des mains barrées. Vous entendez Ça fait bleu, bleu. Alors, montre ton t-shirt. Mais ça va, vous l'avez vu 20 fois, mon t-shirt. Ça écrit Michou le meilleur. Super. Alors, qui doit partir en expédition J'envoie marie Jane, en vrai. Je choisis marie Jane. Ah, et je peux emmener quoi Ah, comment je choisis Ah, d'accord. Alors, on va pas l'envoyer avec un milliard de trucs, marie Jane, parce qu'elle est bien gentille, mais... Euh... Alors, on l'emmène avec une valise. La valise, c'est bien la valise, je peux l'emmener, Le jeu d'échec, et le kit médical, on va éviter. La carte, ça peut être bien, non la carte La vidéo elle est pas sortie encore. Hein. Alors, lui met pas la carte, pas la carte Oui et non, mais <rire> mettez-vous d'accord. La valise, ça va allumer la carte. Ok, alors pas la carte. Valise lampe, c'est peut-être bien, non Si la carte. Ah Mais mettez-vous d'accord <rire> Pas de carte. Bon, valise, lampe-torche. On valide Valise, lampe-torche. Allez, c'est parti. Valise, lampe-torche. marie Jane, je compte sur toi. J'espère que tu vas la remplir, la valise. Part en expédition. Je vais lui pas donner à manger. J'aurais dû lui donner à manger, non Bon. Non, pas la lampe <rire> Quelle belle matinée Vous vous posez peut-être une question. Quel est l'intérêt de rester assis dans cet abri anti-atomique bah, en même temps, euh, fr... enfin, désolé, mais si tu sors, tu meurs, quoi. Pourquoi dois-je rester ici Sachez que quitter cet abri est une condamnation à mort. Si, ne ce, sont pas... si ce ne sont pas les radiations qui vous tuent, les scorpions-mutants s'en chargeront. Des scorpions-mutants carrément. Oh. Pourquoi j'entends tu... Ah. J'ai Miguel qui m'appelle. Allô Allô, ça va Oui, ça va euh, dis -moi, Pourquoi je s'entends dans mon casque Je suis très, très très lente sur le jeu. Je suis lente sur le jeu ah. Ouais, mm -hmm. t'es très très lente. Ah. Donc euh, j'aimerais que tu arrêtes de jouer à 60 secondes, donc tu vas quitter le jeu. Et euh, j'ai envie que pendant les, les 20 prochaines minutes de live, là j'ai envie que pendant les dernières minutes du live, tu passes un peu en mode FAQ. C'est-à-dire que les abonnés euh, qui m'entendent sûrement ils vont te poser des questions de ce que tu penses sur moi, des trucs, des petits secrets, des anecdotes. J'ai envie que tu parles avec le live pendant 20 minutes, quoi. Je peux plus jouer au jeu, mais j'aimais bien le jeu, je commençais à comprendre ce qu'il fallait faire. Ouais, bah non, bah t'arrêtes. Oh purée, en plus je peux même pas dire non, de toute façon. Comment j'arrête Je sais même pas comment on arrête le jeu. Euh, t'inquiète, le chat il va t'expliquer comment on arrête, j'ai l'impression qu'il aime bien te le dire. Ah, c'est Alt-F4 qu'on arrête euh, Oui, c'est Ah, Alt. F4. Ouais J'ai trouvé... Donc euh, là, tu peux passer en mode plein écran et parler un peu avec le chat. Ah, attends. Parce que je trouve ça. que tu leur parles pas assez. Vous trouvez que je vous parle pas assez, le chat Allez, gros bisous. Bah super, sympa. J'ai trop le seum. J'ai trop le seum, j'aimais bien le jeu Purée bah du coup vous avez entendu hein Parle-nous Parle-nous <rire> parle Ok, alors attendez, attendez, parce qu'il faut que je Ah Je peux enlever le casque maintenant Je peux dire du casque en fait. Vous m'entendez <rire> Vous m'entendez ou vous avez besoin que je mette le casque Attendez, il faut que je rapproche le micro. Non Alors, il tespionne, il est diabolique, mais vous avez vu Je suis sûre, il est sur le live, il regarde. Alors, on parle de quoi Oh la vache, la vache, la vache, la vache, la vache, la vache, ça va vite. Rapproche le micro, mais vous voulez vraiment que je mange le micro en fait, c'est pas possible. Alors. Euh, tu, là j'arrive pas, ça va, ça va trop vite. Attendez, attendez, attendez, attendez, hop là. Ah oui, voilà, on peut faire comme ça. Tu vas te créer une chaîne YouTube. C'est pas prévu du tout. Euh, déjà, je galère un peu euh, avec Instagram et maintenant euh, j'ai dû faire un TikTok. Mais euh, YouTube, c'est pas prévu. C'est pas prévu du tout. Trouves-tu Michou beau De toute façon, aujourd'hui, je suis à son service toute la journée, donc je pense que si je dis... Euh, non mais oui, ça va, ça va. Pas sur cette photo par contre, cette photo elle est horrible. Hein. Vraiment, hein. c'est la pire photo de son Instagram. Très bien, la suite. Est-ce que t'as prévu cet été de faire un stage vers Perpignan euh, Cet été il y, y, y a des dates déjà que qui sont prises donc euh, Perpignan j'avoue, euh, je sais pas du tout. Euh, tu fais des TikTok Bah j'en ai fait un. <rire> J'ai pas prévu d'en faire d'autres de sitôt, on verra, peut-être. Euh, tu seras l'année prochaine dans Dals euh, bonne question, je sais pas. En gros, on sait souvent, le, la production, elle nous contacte vers euh, mai, quelque chose comme ça, donc ça devrait pas tarder, on verra. Mais, euh, on verra, on verra en fonction. Ça dépend aussi du casting des talents. Euh, tu, Ouh là, là, là, là, là. attendez, attendez, attendez, attendez, attendez. attendez. Euh... Attendez. Le mariage c'est pour quand C'est pas prévu le mariage pour l'instant. <rire> euh, c'est quoi que tu n'aimes pas chez Michou Il aime beaucoup trop me voir galérer. Il aime beaucoup trop me voir souffrir. Ça c'est un des trucs que j'aime pas. Après, euh, il est impatient. Il est impatient de fou. Il est impatient. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il est impatient ce garçon C'est un truc de fou. Il peut pas. Les semaines où il a pas de vidéo, où il trouve pas d'idée de vidéo c'est un enfer. Hein. C'est un enfer. C'est-à-dire que euh, il, on sait que c'est une mauvaise semaine Alors... Euh, tes premières pensées quand tu as vu Michou <rire> Alors le pire c'est qu'en fait tout le monde a vu notre rencontre avec Michou parce que ça a été filmé sur Dess Vraiment le moment où j'ouvre la porte, c'est le moment où je découvre que je vais danser avec lui et où je le rencontre pour la première fois du coup parce que moi je savais pas avec qui j'allais danser et je crois que lui non plus d'ailleurs De toute façon il me connaissait pas Donc en plus il y a le moment de malaise parce que lui bah Forcément, il a, enfin, je pense qu'il avait dû se renseigner un peu sur le casting de Dals et tout Et moi j'étais pas connue, enfin j'étais la nouvelle donc je pense qu'il se dit euh, c'est qui elle Et euh, moi du coup honnêtement je le suivais pas avant dans danser avec les stars enfin, Je, je, je l'avais vu vite fait parce que je regardais un peu euh, des vidéos sur Youtube etc sur lesquelles il était invité mais je regardais pas forcément sa chaîne Et, euh, et déjà j'ai vu son short, il avait un vieux short Mais mon dieu, il était horrible, marron un peu passé avec des grosses poches on était là pour faire du foxtrot, la danse la plus élégante qui existe et il arrive avec son gros short horrible donc euh, sur le moment je me suis dit euh, ouais bah on va essayer de faire avec <rire> c'est ça mes premières pensées, on va essayer de faire avec euh... Euh... alors attendez, attendez, attendez attendez, comment ça va ça va très bien, ah mais attendez faut que je regarde là aussi tu peux faire, attends attends. tu peux faire une chaîne youtube de danse au pire, c'est vrai que ça pourrait mais euh, pour l'instant j'ai un, un peu beaucoup de boulot en vrai avec les stages Enfin je vais beaucoup dans partout un peu pour donner des cours Donc euh, chaîne YouTube pour l'instant c'est pas prévu Mais bon on verra Je dis jamais, je dis jamais on, Ne jamais dire jamais Voilà Est-ce que vous habitez ensemble Non on n'habite pas ensemble Enfin on se voit beaucoup Mais on n'habite pas ensemble Enfin moi pour l'instant là, là je, je cherche un appartement Parce que euh, c'est un peu la galère pour l'instant J'ai plus d'appart Donc je fais un peu Airbnb en Airbnb Mais euh, je cherche un appartement sur Paris Mais non on n'habite pas ensemble euh, ok, alors fais une musique avec Michou. Les gars, je suis pas chanteuse hein, et je pense qu'il vaut mieux pas que j'essaye de chanter. Donc on va éviter, mais voilà. Euh... <coughs> si tu fais dalle, tu le fais avec Michou ou pas Bah non, Michou il a fait la première saison donc il peut pas, comme il est célébrité, il peut pas le refaire. Donc moi j'aurais forcément un nouveau partenaire. Tendance avec la star. Euh, Est-ce que tu as des tatouages Ouais, j'ai des tatouages. J'en ai un là. C'est nos fleurs de naissance avec mes deux sœurs. Il y a la mienne. Celle d'une de mes sœurs, celle de l'autre sœur. J'en ai un sur les côtes. Euh, J'en ai un sur la cheville. Et c'est tout. Oui c'est tout. J'en ai trois. Trois. Oui c'est ça. J'ai trois tatouages. Ok. Alors la suite. Ah, je suis en guerre pour faire descendre le chat. Les enfants c'est pour commencer. Hein c'est pas prévu non plus. Hein. C'est une vidéo. Bah oui c'est une vidéo. Attendez, attendez, attendez, attendez, attendez. Vous avez prévu de déménager Non non non non non non. Ok. Tu vas refaire des compètes de danse Je sais pas encore. Euh, parce que pour l'instant c'est un peu compliqué comme je suis sur Paris et que j'ai pas de mon danseur n'est pas sur Paris. Donc pour s'entraîner c'est un peu la galère. Donc euh, pour l'instant c'est un peu en stand by ça, les compètes de danse. Euh, et quand est-ce que vous allez nous montrer la deuxième danse qu'on n'a pas pu voir lors de la finale de d'Als euh, Bah les gars faut le motiver hein Il n'est pas motivé pour les faire les danses. Moi je suis chaud. Franchement je suis chaud. Mais lui il est pas... Mais après en, vrai, en fait c'est super compliqué de se remettre dans l'entraînement. De rebosser les danses et tout à fond. Alors qu'on ne va pas être jugé dessus et tout. Enfin c'est difficile parce qu'en fait lui... <coughs> les seules fois où il a dansé c'était pour la compète. Donc il ne s'est pas dansé pour le loisir. Donc euh, mais en vrai... Pff, enfin si vous arrivez à le motiver euh, je vous remercie. Alors. Est-ce que tu as fini tes études Pour l'instant c'est en stand-by aussi. En gros moi j'ai fait une licence. Donc j'ai fait 3 ans d'études après le bac. En steps, donc c'est tout ce qui est euh, sport et moi j'ai fait sport adapté donc en gros c'est pour, pour faire faire du sport aux personnes qui sont en situation de handicap euh, que ce soit physique donc en gros un jour si euh, <coughs> on essaie de faire en sorte que si demain euh, bah, tu te euh, casses la jambe et bah tu puisses quand même réussir à faire du sport à te dépenser parce que le sport c'est trop important ça fait passer le temps enfin ça fait, ça fait euh, pas changer ça, ça change le... merde je, je bug complet pour parler mais euh, c'est trop important parce que ça te change les idées, ça te fait te dépenser, c'est super important le sport. Donc le, le but, le but c'est de pouvoir faire du sport en toutes conditions. Ça, et puis même on aide le sport, pour, on aide avec le sport pour euh, la rééducation, etc. par exemple. Alors, quelle était ta première impression Moi j'ai déjà répondu. Le chat va trop vite. Mais oui, vous allez trop vite, j'arrive pas à suivre. Ah Tu peux.. Raconte-nous ta pire anecdote. Oh là là, attendez une pire anecdote, une anecdote. Ok, j'en ai une, c'est la pire affiche sur moi, mais de toute façon maintenant il y a trop de gens qui le savent donc euh, je vais le dire. Hein. Alors moi je suis phobique, enfin euh, je suis phobique, j'ai extrêmement peur de, des araignées, des trucs comme ça, les araignées, les insectes qui volent et tout, je, vraiment je peux pas, j'y arrive pas, euh, j'ai pas peur des hauteurs, j'ai pas peur de sauter dans le vide etc, mais une araignée j'avoue ça me fait vraiment peur. Et euh, quand j'étais en la première année où j'ai déménagé à Lyon, j'avais mon premier appart. Je <rire> euh, suis, j'étais, toute seule dans mon appart hein, et j'avais une fenêtre dans l'appart. J'avais ma fenêtre et tout. Et un soir, je rentre chez moi, je rentre de des cours et il y avait une araignée comme ça sur le mur. Non, j'abuse, j'abuse en disant migale. Comme ça, vraiment, comme ça. Elle faisait la taille de mon nez, ok? La taille de mon nez, c'est l'araignée, avec les pattes épaisses et tout, horrible. Et euh, elle était sur mon mur, ok? Je suis rentrée, je pense qu'il va être minuit, parce que je rentrais de, de, la, de la prépa. Donc il était minuit. Je rentre dans l'appart, tu vois ça. Bon, on laisse tomber déjà, je hurle. Euh, je m'en vais, machin et tout. Mais en fait, le problème, c'est que je peux pas sortir de la chambre, parce qu'il y, y a plein de gens qui m'ont dit « Pourquoi t'as pas dormi sur le canapé ?» Sauf que si demain matin, je retourne dans la chambre et que l'araignée a disparu, hmm, à tout moment, elle est sous mes draps, quoi. Donc, je, vais, je, je panique, j'appelle ma mère, euh, sauf que ma mère, elle, elle, elle était pas sur, euh, bah, sur Lyon, donc j'étais vraiment toute seule hein, à Lyon, hein. Donc du coup, bref, je vous la fais courte, j'ai appelé un Uber, un Uber, enfin j'ai commandé une course Uber et j'ai appelé le Uber sur la route et j'ai dit au, au monsieur, je lui ai dit excusez-moi, est-ce qu'au lieu de me déposer à, à loin, enfin, de, me, de faire la course, vous pourriez venir chez moi pour tuer une araignée Donc déjà je suis complètement inconsciente hein, parce que je fais venir quelqu'un que je connais pas chez moi, euh, je lui fais 100% confiance alors que le mec je le connais pas et voilà, euh, et ouais, c'est la pire chose à faire, vraiment, ne faites pas ça, hein. ne faites pas ça, jamais, d'accord Voilà, donc il est venu, il a pris un mouchoir, il a écrasé la il a été super gentil, hein, il est venu, Pff, ils avaient même pas posé de questions, tu sais, le mec ils s'est pas dit, elle est complètement tarée, et du coup il est venu, il a tué la reine, il est reparti, voilà. Donc l'anecdote, en gros, c'est, euh, je vais venir un chauffeur Uber euh, pour tuer la chez moi. Voilà, c'est un peu la honte, j'avoue. Elsa. Non, vous êtes des bâtards dans le chat. Elsa a une grosse araignée dans sur les... Sur... les cheveux. Euh, voilà. Euh, tu as déjà fait du skate. Non mais j'ai fait du. Si j'ai déjà fait du skate, mais je suis pas douée. Je suis nulle vraiment nulle. Ok. Ouh là, là, là, là mais ça va si vite Attends, attends, attends, attends, attends, attends, Ok, je. je reviens. Hop là. Euh. Oh là, mince, je suis en train de faire n'importe quoi. Hop là. Ok, racontez des histoires d'horreur. J'avoue, j'en connais. <coughs> j'en ai connais pas de fou des histoires d'horreur. Donc euh, désolée, je suis pas. Je sais pas faire. <rire> racontez des histoires d'horreur, surtout que ça me fait plus flipper moi que vous quand je raconte. Ok, alors. Euh, tu as quel âge J'ai 21 ans, tu es une 2000. La team 2000, on est là. Euh... C'est <coughs> quoi ton signe astrologique de poser des vraies questions, euh, je suis cancer, je suis née le 22 juillet, donc je suis dernier jour de cancer, je crois, un truc comme ça, ok, une histoire paranormale, Je ne connais pas des histoires paranormales, j'avoue, ouais. quel est ton jeu préféré Oh les sims, j'ai rejoué aux sims il n'y a pas longtemps, c'était trop bien les sims, j'ai joué qu'aux sims 3, donc j'ai découvert les sims 4, euh, je crois que je préfère un peu les sims 3, mais par contre les sims 4, incroyable hein. Donc euh, ouais. ouais sims 4 en vrai euh, j'aime bien, bien les sims 4 Et minecraft je jouais mais je jouais, plus. Enfin, je jouais quand je, je passais une bac quoi. Alors Tu penses quoi d'inox C'est quoi cette question Bah inox... Euh... En vrai on s'est pas beaucoup beaucoup vu avec inox, on s'est vu sur quelques vidéos et tout Mais euh, il est super gentil Enfin voilà Super gentil bon délire, euh, voilà il a pas de... Super gentil, y'a pas de surprise euh... Ah mais ça va trop vite tu sais faire du, rouleur, du roller, je pense que tu veux dire. Et euh, Oui, je sais faire du roller, ouais. Bon, pas super bien, je me suis cassée la figure la première fois qu'on l'a fait. D'ailleurs, il a été sympa, il a pas mis la story, mais voilà. Euh, tu connais Dofus Oh oui Oh non, mais j'ai dit les Sims, mais pas du tout, Dofus Il y en a qui connaissent Dofus. C'était incroyable. C'était incroyable, Dofus. J'ai retéléchargé il y a pas longtemps sur le téléphone, mais j'ai perdu mon compte, donc il faut que je recommence. Mais Dofus, c'est incroyable. C'est incroyable. Le meilleur jeu. Vous jouez quand avec là sur Dofus, ceux qui jouent à Dofus. A votre avis je joue quelle classe A votre avis je joue quelle classe C'est qui joue à Dofus Personne répond. Cra <rire> Ah voilà c'est bon ils ont cramé direct. Oui je jouais Cra. Cra ou yop, Ouais Cra. Mais vous m'avez vous trop cerné hein <rire> Tu joues une, Non je joue Cra. T'es forte à Mario Kart apparemment, bah je suis hyper forte sur la Gamecube, je pense que sur la Gamecube je le fume Mais alors sur la Switch j'avoue j'avais jamais joué sur la Switch Donc euh, voilà, tu fais du Clash Royale, ah j'avoue pendant qu'on était en Egypte je jouais à Clash Royale parce que... Bah on s'était fait une... on tapé une des terres, on dit qu'on allait jouer à Clash Royale Et je l'ai explosé Donc euh, peut-être que je jouerai à Clash Royale, faut que je recommence à jouer à Clash Royale Mais là j'avoue je joue plus, ça fait vraiment... mais je joue pas à grand chose en ce moment Ouh là là là là là là là là, attendez, attendez, attendez, ça va trop vite. Ah, ça va vite <rire> Je suis trop chiante. Euh, t'as vu la dernière saison d'élite Non, j'ai pas vu, on n'a pas fini. On a commencé, mais on n'a pas fini la dernière saison d'élite Est-ce qu'elle est bien Ceux qui disent est-ce qu'elle est bien la saison d'élite Pourquoi t'as ce t-shirt posez pas la question, je suis au bout de ma vie d'avoir ce t-shirt. <rire> euh, oh là là là là, mais ça va vite c'est quoi Ouh là Attends. Il t'a fait faire quoi Michou euh, bah je vais peut-être pas tout vous dire parce que sinon ça vous spoil un peu. Mais euh, là sachez qu'on sort d'un five. Et à la base j'avais juste une envie c'est dormir. Et je joue très mal au foot en plus. J'ai dû jouer au five en TN. Déjà j'ai jamais mis de TN de ma vie. Donc voilà. Et, euh, et je sais pas jouer au foot surtout donc euh, voilà. Mais oui du coup on a fait un five. Ouh Attendez attendez attendez attendez. Ah ça écrite. C'est les lunettes de Do Flamingo. J'avoue, je regarde pas d'animé, donc je peux pas vous dire. Mais elles me font rire. Mais voilà. Elsa, meilleur rappeur français. J'écoute pas de rap français. Si, j'écoute bah, que Nino. Donc j'avoue, je peux dire que Nino parce qu'il me fait écouter que Nino. Mais du coup, on va dire Nino. En plus, il sera content si je dis ça. Euh... C'est une vidéo 24 h stage de Michou. Oui, c'est ça. C'est ça. Euh, tu vas refaire un stage vers Lyon hum, Pas tout de suite, mais normalement oui. Fin d'année. En fin d'année. Euh, la saison 5 d'Elite est la pire. Ah, ok, d'accord. Carrément. Ta couleur préférée Bleu. Le bleu, mille fois. Tu penses quoi à la famille de Michou Ils sont trop gentils, la famille de Michou. Bah, ceux qui ont vu de ou même sur les vidéos, vous avez dû, vous les, déjà les voir un peu, mais ils sont trop cool. Vraiment. Ils sont super gentils. Donc, euh, ouais, non, ils sont trop bons. C'est quoi ton film préféré euh, Les Disney, hein. Les gars, les Disney. Euh. Disney, j'avoue, je, je regarde beaucoup Disney. Non, il y a un film que j'aime trop qui s'appelle Shutter Island, mais je pense que vous connaissez pas trop avec DiCaprio, il est incroyable. C'est mon film préféré. Après, les Disney, euh, j'avoue. Si je sais pas quoi regarder, je regarde les Disney. Euh, le t-shirt est cringe. Oui, je suis carrément d'accord avec toi. Le t-shirt est carrément cringe. Euh, tu peux raconter ta plus grosse chute je me suis éclatée sur une estrade la semaine dernière. C'était ridicule. Est-ce que j'ai la vidéo Non, j'ai pas la vidéo. Mais, euh, en gros, y a... quand je donne des stages, en gros, il y a la... Comment je vais expliquer ça Là. Ça, c'est la... la scène. Donc, ça, c'est la piste, en gros, là où les gens, ils prennent des cours. Et... On va prendre la mini-ball. Là, il y a une estrade. Ok Là, il y a le... les gens... Là où les gens, ils dansent, là, il y a une estrade. Et moi, je suis super heureuse, tu sais, je commence un stage. J'arrive en courant, hop, et en fait j'ai pas sauté comme il faut, vous oh, voyez rien du tout à ce que je fais J'ai pas sauté comme il faut, ma jambe elle est restée et je me suis éclaté sur l'estrade et du coup j'ai un bleu là Il est horrible, il, a, il est vert carrément maintenant Ça fait deux semaines et j'ai encore un bleu, voilà, je raconte des anecdotes de très longues qui, qui se veulent pas dire grand-chose bon, mais ok euh, ton dessin animé préféré, les gars, euh... dessin animé, attendez, dessin animé d'enfance, dessin animé d'enfance, les Winx, mille fois je peux re regarder toutes les saisons. Non, les trois premières saisons des Wings, je peux les regarder encore aujourd'hui sans aucun problème. Euh... Oh là là, ça va vite, ça va vite, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Mon Dieu. Attendez, mais ça va trop vite. C'est quand que Michou rencontre ta famille Bah, Il a déjà rencontré ma famille. Il est venu... Euh... Il est venu quand En début d'année Il est venu en début d'année. Euh, Ok... C'est quoi tes origines Je suis française hein. j'ai pas d'origine. Si, euh, ma, ma, mon arrière-grand-mère elle est Alsacienne et elle avait de la famille un peu en Allemagne, donc on va dire Allemand, Allemagne un peu. Voilà. Tu peux montrer ton fond d'écran Si vous voulez, hein, je ne sais pas pourquoi, mais ok. Attendez, y a rien que... C'est mon papy mon fond d'écran C'est mes soeurs et mon papy C'est moi, ma so... Attendez, oh là là. Oh là là, attendez, je suis n'importe quoi. Ma soeur, mon papy et moi. Euh Oh là là, attends, attends, attends, mais ça va vite! Mais c'est pas possible, il y, y a des moments où ça va hyper lentement et des moments où ça va hyper vite. Elsa, c'est quoi ta phobie? Les araignées, hein. Les araignées, j'ai peur du noir aussi. Donc vraiment, tu me mets dans une pièce, dans le noir, avec des araignées, je pense que je deviens folle. Je m'allonge comme ça dans un coin et je hurle. Euh, le pire défaut de Michou, bah vraiment, encore une fois, hein, il est impatient, euh, « Tu seras au voyage des Coutons. Je sais pas du tout. Euh, en fait, c'est en été. Et euh, le souci, c'est que moi, je sais pas encore quand... On, du coup, dans avec les stars, si ça reprend, quand ça va reprendre. Euh, S'il va falloir faire des trucs avant, des tournages. Parce que soit il faut tourner les bandes annonces un peu en avance, et tout, etc. Enfin, je sais pas du tout pour l'instant. Ça va dépendre en fait, des, plannings, euh, des plannings de tout le monde. Quand eux, ils seront dispo pour partir, est-ce que moi, je serai dispo ou pas, et voilà. Voilà, mais j'avoue que c'est un peu difficile aussi parce que d'être en vidéo tout le temps, euh, je sais pas si je suis, si, si moi ça, ça, me, ça me va d'être en vidéo tout le temps en fait. C'est compliqué parce que moi j'ai pas l'habitude et j'aime bien être, euh... enfin avoir mon, je sais pas, je suis pas forcément à l'aise d'être en vidéo tout le temps donc on verra. Pourquoi tu l'appelles par son vrai prénom Bah parce qu'il s'appelle comme ça, je sais pas quoi vous dire d'autre. <rire> euh... Ah, mais ça va si vite T'aimes les animés J'avoue, je regarde pas trop les animés. Euh... Oh mon dieu, mais ça va si vite. Attendez, mais c'est pas possible. Mon voyage de rêve. Ah, purée, j'ai trop de destinations où j'ai envie d'aller. J'ai trop envie d'aller en Grèce. Euh, parce que... J'ai trop envie d'aller en Grèce. C'est super beau, et puis euh, même pour visiter, etc. Je sais pas si culturellement c'est intéressant ou pas, mais j'ai bien envie d'aller en Grèce. Euh, j'ai trop envie d'aller au en Japon aussi. Et j'ai trop envie d'aller aux états unis j'ai décidé d'aller à New York ou en Floride ou quoi. Et à Walt Disney World. Bien sûr, il faut que j'aille à Walt Disney World. Et ça, c'est en Floride. En gros, c'est Disneyland Paris x 4. Donc, euh, j'ai trop envie d'essayer. Et voilà. Ok. Oh là là. Attendez, ça va trop vite, ça va trop vite, ça va trop vite. Hum. Attendez, attendez, attendez. Ton cadeau de rêve, c'est quoi oh, Je aucune idée. Cadeau de rêve Du chocolat Chocolat, ça va bien. Après, je grossis, donc mais chocolat chocolats, c'est bien. Euh... Ah, mais ça va vite À quel âge t'as commencé la danse J'ai commencé la danse à 6 ans, quelque chose comme ça, 6 ou 5 ans. Donc, euh, j'ai toujours fait des danses latines, j'ai jamais arrêté, jusqu'à... Maintenant, je continue. J'ai jamais arrêté la danse. Euh... Mmh, mmh. Attends. Ah <rire> Ça va trop vite. Ah, Mais purée, je suis en train de faire n'importe quoi Ah, il y a des gens qui m'ont dit... Ah, il y a des gens qui m'ont dit des choses là. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec des fans féminines de Michou Pas du tout. Trop, vous, franchement, vous êtes trop gentils. Je m'attendais, franchement, quand on a mis les photos, même pour danser avec les stars, je m'attendais à recevoir plein de messages un peu... Euh, « Ouais, euh, Michou, euh, il, est, il est trop bien pour toi. » Enfin, vous savez que vous soyez vraiment... Euh, enfin, tu vois, être un peu rejeté par tout ça et tout. Enfin, et en vrai, euh, enfin, voilà, c'est pas, pas grave, tu vois. Mais je m'attendais vraiment à avoir plus de problèmes. Euh, tu vois, avoir des filles qui disaient « Ouais, c'est notre Michou. » Enfin, tu vois, t'as pas, pas à te mettre au milieu. Et euh, non, j'ai jamais eu de soucis. Donc en vrai, euh, trop bien. Enfin, c'est vrai que vous m'avez jamais mis mal à l'aise, entre guillemets. Pour l'instant. <rire> Euh, ok. As-tu eu mal pour tes tatouages Je fais mon premier demain. Euh, en vrai, moi, je suis pas la bonne référence parce que j'ai pas eu très mal. Mais il y a beaucoup de gens qui ont mal vraiment. Moi, mon premier tatouage, c'était sur les côtes. Moi, normalement, c'est un des endroits qui fait le plus mal, et j'ai pas senti grand-chose. Franchement, enfin, j'étais bien à la fin. Je sais qu'il y en a à la fin qui tombent dans les pommes et tout, et moi, franchement, j'étais vraiment bien. Euh, Celui-là, en vrai, nickel aussi. Juste sur le poignet, là. Dès, plus tu montes, en fait, plus ça fait mal. Donc là, il y a une partie, en gros, elle m'a tuée. Mais, euh, mais voilà. Euh, Est-ce que j'ai raté des questions? Euh... Ok, non, c'est bon, j'ai dit tout le monde en fait. Ok. Alors. Salut, il y a Michou dans le chat. Il t'a marqué, je suis là. Ah bon? Je sais pas eu. Oh là là T'as déjà vu Apo ou pas Ouais, Apo, je l'ai vu, elle est venue sur euh, le troisième prime de Dance, je crois. Elle est venue, en gros, avec Inox. ils étaient là tous les deux. Et euh, qu'est-ce qu'ils faisaient Ah oui, ben bah, ils sont venus nous voir, en gros, ils nous ensuite, sont venus nous encourager et tout. Et même, on avait fait une vidéo, du coup, ensemble. Euh, c'était des gages, c'était les, les, les mini-jeux avec des gages. D'ailleurs, je les avais fumés sur le... Sur le en gros, on avait jeté une balle, et il fallait éteindre une flamme et je les avais explosés là-dessus. Mais oui, du coup, j'ai déjà rencontré Apo et même je l'ai vu... Euh, quand on était allé à Rennes, je crois, je sais plus, je crois que je l'avais, oui je l'avais vu là-bas. Euh, ok, qu'est-ce que tu as pensé de Michou quand tu l'as vu sur Youtube pour la première fois Ah oui Parce qu'en fait, en gros dans avec les stars, le, cast... le casting, il sort souvent un peu avant sur les réseaux, enfin il y a des trucs qui fuitent un peu, etc. Et euh... et du coup je me suis dit, bah vas-y je vais me renseigner un peu sur tout le monde et tout, parce que je connaissais pas grand monde, je connaissais pas trop Taïk, euh, je connaissais Bilal, euh, je connaissais pas Michou du coup, Jérémy Crisville je connaissais, bon, fait enfin, je connaissais presque pas que Michou en fait Ouais Et euh, du coup j'allais regarder vite fait des vidéos Youtube Enfin juste euh, histoire de me dire si jamais je tombe avec lui que je sache un peu ce qu'il fait etc Et euh, en vrai Mais je crois que j'allais regarder des vieilles vidéos aussi et je me suis dit il fait vachement enfant Au début Et je me suis dit bah c'est cool ça va être bon délire si jamais je tombe avec lui ou quoi ça va être marrant ouais. Enfin tu vois c'est moi Moi franchement je préfère tomber avec quelqu'un Qui se prend pas trop la tête mais qui a envie de faire des choses bien que quelqu'un soit qui est trop stressé tout le temps et qui est trop. Euh, qui, va être hyper, qui va se mettre beaucoup de pression alors qu'à la base l'idée c'est de divertir les gens. Quand on fait du spectacle, l'idée c'est de divertir les gens même si c'est une compétition. Avant le but c'est de se faire plaisir et de faire plaisir aux gens qui nous regardent. Et après, euh, bah, forcément quelqu'un qui a envie de danser quand même. Parce que quelqu'un qui s'amuse tout le temps et qui fait rien, euh, c'est compliqué de travailler quoi. Mais voilà. Mais du coup je me suis dit ça va bien se passer. Ok, alors attendez. T'es quelle arène sur Clash Royale Je sais même pas, je... en fait j'ai pas de trophée sur Clash Royale. Les seuls combats que j'ai fait c'est contre Miguel donc euh... J'avoue, je sais pas. Oh Oui oui. Elsa Oui Ça va Bah oui, je pars encore avec des gens là. De quoi Je suis encore en live. Oui je sais. Ah d'accord, ok. <rire> Tu, euh... veux je, tu, tu veux que je dégage en ouais, fait Ouais en fait je veux que tu t'en ailles comme ouais, ça en, ai fait, en fait quand t'es pas là tu me donnes pas d'ordre Pas d'ordre donc c'est bien, dites lui de s'en aller Ouais là, mais j'ai l'impression que t'es un peu trop bien là sur le je live Vous êtes pas chauve, il s'en va T'as pas l'impression que t'es un peu trop bien là sur le live Je suis bien Ouais mais je moi justement j'ai l'impression que t'es un peu trop bien là Ça dit quoi les gars <rire> Yo le chat, ça dit quoi BG Euh non mais en vrai Franchement t'es une méga bonne streameuse Elsa C'est vrai Ouais mais pour de vrai Le chat on est d'accord, les gars, en vrai, Algérie, allez, allez, ça parle avec vous et tout. Euh, je te jure, je regardais le stream, j'étais trop intéressée. Je, j je suis devenu un viewer. <rire> Mais euh, par contre, Elsa, oui. malheureusement pour toi, euh, on a encore des trucs à faire après. Non. Donc, euh, c'est quand même un peu le moment de couper -moi, le live. Dites-moi, dites-moi, dites, reste Elsa, va pas faire d'autres trucs, s'il vous plaît. Non, il va te faire d'autres trucs, trucs, les gars. Libres. Les gars, si vous voulez une bête de vidéo, croyez-moi, il faut qu'elle arrive Non, non, non. Dites-moi de rester. Dites, dites, bon. elle oui, dit reste. Dites, reste, reste. Oui, y'en a un qui a dit. Par le Y'en a, il a rest. dit parmi. Allez hop, va-t'en. Tu vois, mais il est chiants, hop, Mais c'est des chiens. Mais wesh. Reste Elsa, reste, reste. Allez hop. Ah, y'en a, il a dit A en. plus. Il rest, a dit A Reste, reste, reste, reste. Rest, rest. <rire> allez hop. Ils Vite, ça dégage. Ah Bou Bou Oh, oh, oh c'est inox, ça. Mais c'est pas possible, Il y a tout le monde ça. qui s'incruste. Mais en fait, c'est pas, pas possible, quand de... moi je fais des lives, tout le monde s'incruste. Ça ça c'est vrai, vrai ça va ou quoi C'est vrai Ça va, C'est vrai sur quoi C'est ou quoi Viens, tu me va. rendras mes lunettes euh, au passage parce que c'est les miennes. Ah, c'est les tiennes Oh, ça fait un mois que je les cherche. La vie de ta mère, c'est les tiennes C'est une bonne journée. Mais quoi, elles étaient dans mon studio, j'avais pas voir. Bah, désolé, je te les ai empruntées. T'inquiète, Il est venu récupérer ses lunettes. Il a vu qu'il y avait un problème. Je crois qu'il me déteste. J'avoue que vu comment il est venu la récupérer, je ne ouais. t'aime pas trop Il s'est dit, attends, mais elle m'a pété à mes lunettes celle-là Ah non, celle -là. le pauvre, je l'ai volé, ses lunettes. Euh, bon, allez non. Elsa, il faut dire au revoir au live Les gars, je suis ah. désolé, je vous la vole Mais euh, déjà, à la base, euh, c'était à passer la journée avec moi, pas avec vous mmh, Je préfère passer la journée avec eux aujourd'hui hein. <rire> Ouais, mais désolé Elsa, c'est comme ça, un point, c'est tout Tu me donnes un indice sur ce qu'on va faire là Euh, là, tu vas, tu vas kiffer c'est vrai? Ouais, là tu vois que. C'est vrai? Oui. Vraiment? Bah oui. Ouais, ok, on y va. <rire> Salut les gars. C'était rapide. <rire> C'était trop rapide de te convaincre. <rire> bon, bah on y va du coup. Et comment je fais pour arrêter? Parce que moi je sais pas comment on arrête. Euh. Devine. C'est mmh. simple. Mmh. Arrêtez le streaming! Ah oh, bah j'arrête Voilà. De là. Oui, il faut Salut, que je revoie. Par... <rire> Bisous le <rire> chat. Zoubi les gars. <rire> on dirait un enfant. Bah en vrai, t'es un peu un enfant. Oui, j'avoue. Bisous, goûts. les gars! Bisous! Bisous! bisous. bisous Mais ça y est, t'es devenu streamer.